Salut salut, ici c'est Rexpotam et nous voici repartis pour un nouvel épisode, le numéro 31. Euh, aujourd'hui on va continuer donc sur la petite messe pour le repos, le Requiem et toujours sur le Lux Eterna. Euh, et dans ce deuxième épisode sur ce morceau là, on va s'occuper aujourd'hui bah, d'ajouter le ténor. Euh, mais avant ça, euh, si tu n'es pas abonné, eh bien, je t'invite à le faire et à activer la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et si cet épisode te plaît, eh n'hésite pas à activer le pouce et le commentaire. C'est toujours utile pour le référencement de la chaîne. Et enfin, dernière chose, euh, j'ai écrit un dossier qui s'appelle Compotam, le compagnon, euh, qui est euh, fait pour t'aider si des fois je vais un petit peu trop vite ou si tu as besoin d'explications un peu plus détaillées. Euh, donc poursuivre un petit peu ce que je fais sur Compotam et également si toi tu souhaites euh, travailler... Sur tes propres compositions, et eh ben ça peut être une possibilité de t'engager sur ce chemin. Alors aujourd'hui, euh, aujourd'hui, donc le Lux Eterna, nous allons donc ajouter, comme prévu, la voix des ténors, euh, en s'attardant sur euh, une partie dont j'ai brièvement parlé la dernière fois, qui est la technique du Gmail. Euh, je te mettrai un lien en description sur une chaîne qui fait ça très très bien, qui te donne plein d'explications sur la façon d'écrire un Gmail et moi je me suis beaucoup basé là-dessus, parce que c'est une technique que je ne connaissais pas forcément plus que ça, et euh, avec ces explications détaillées, eh ben, tu peux aussi, toi, construire des harmonies qui sont à la fois jolies, euh, pleines, et euh, agréables à chanter. Donc, le Lux Eterna, alors le début, on va vite euh, passer, dans le sens où le cœur ne chante pas, euh, donc... Voilà, donc on va tout de suite aller sur la suite, qui est le, alors avant d'attaquer Gmail, il y a une petite partie euh, où le cœur euh, reprend, euh, je vais juste vérifier, mais non il n'y a rien avant, hein. le cœur euh, répond, euh, répond aux instruments, et donc ce, ce petit look c'était là, on va juste l'écouter un coup, pour se remettre la mélodie et la musique dans l'oreille. Donc on avait vu, c'est le deuxième thème. Il y a des choses intéressantes à remarquer euh, sur cette partie-là. Les voix démarrent les unes après les autres. Euh... Donc à chaque fois en serrant un petit peu les mots, histoire d'arriver tout le monde ensemble. Et eh ben l'idée, peut-être, ce serait de faire la même chose au ténor. Euh, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on garde l'ordre ou est-ce qu'on dit que c'est les ténors qui partent les premiers Parce que pourquoi pas. Alors, je ne peux pas partir plus tôt parce qu'il y a le départ du hautbois. On peut dire qu'on met qu'une blanche ici et qu'on va faire luxe, luxe, luxe avec la base qui part un peu plus tard ou qui pourrait. Non, j'allais dire une bêtise qui pourrait pas avoir une note allongée qui part plus tôt. Bon. Mais du coup, on va mettre un petit Lux qui va être peut-être tout en syncope, Lux Eterna. Alors, nous avons ici un accord de... Sol. Non. Non, le Sol, c'est une note de passage. On a quoi là Non, il y a bien deux, deux accords, donc la deuxième c'est un accord, non pas de sol mais de do. Euh... Non, un accord de sol, ça le do c'est une note de passage. Euh, c'est un accord de sol, c'est aussi ré. mais pas trivial parce qu'en plus tu as la mélodie sur le haut-bois qui colle pas vraiment avec ce qui se passe en dessous. Euh... Putain, la bécard, ah Ah non, attends On dirait un la7 sachant qu'avant c'est un la bémol bon on va pas se prendre la tête avec l'harmonie visiblement c'est pas de l'harmonie c'est la conduite de voix. donc on va essayer de se rentrer dans ce moule là euh, nous sommes ténors nous sommes ténors donc euh, on va partir dans des notes qui sont dans ces hauteurs là je pourrais prendre le violoncelle à l'octave mais du coup, euh, ce serait tuilé avec le piano qui, lui, est sur un Do. Donc je peux pas mettre un Ré directement. Et je voudrais quelque chose de doux. Non. Il y a un fin en tenue, mais du coup, il y a un seul alors, quelle est la note qui va sonner euh... luxe, luxe, luxe. Bah, ce Mi ne marche pas du tout, on est d'accord. Hein. un ténor euh... Lux <rire> Lux mais on est bien d'accord que là euh, on n'est pas du tout dans cette ambiance là ce sera à mi voix Lux certainement on voit de tête hein. mais c'est pas grave hein. ah il manque un petit détail le texte on va lui mettre du texte histoire qu'il puisse chanter quelque chose voilà. Euh, je vais lui laisser son fa jusqu'au bout. Quand euh... de là... Parce que, parce que, parce que, au oh, violoncelle, où ouais, est ma souris, elle est ici, au oh, violoncelle, là, il y en a un mi, donc ça frotte un peu. Euh... Je vais mettre un peu plus fort, lui histoire d'entendre ce qui se passe un peu mieux. Je peux garder mon ré là. Ouais, et j'ai enlevé ça. Je vais mettre éther. Est-ce que je peux garder Ben non. bah ben il va continuer sa descente hein, gentiment. Euh, ouais. Sauf que là, on va arriver en collision avec le baryton. Baryton qui est relativement haut et et et et et et, et. Les sopranes, enfin les contre contreténors sont aussi vachement hauts. Non, hein. Je l'ai senti en chantant quand même, ça collait pas bien. Mais ça aurait été marrant. Non. Non, Pardon, oula. Ouais ça. Donc on passe en dessous du baryton. Pourquoi pas? Je mettrai les.. Euh, les dynamiques après. Pour l'instant, je laisse juste relativement fort pour entendre la voix. Euh. Euh, et, et ce que j'ai fait là, c'est la voix de, de base à euh, quelque part. Donc ça va pas être ça. Mais... Euh, tu es d'accord avec ce mi Non, parce qu'il y a du fa. Donc on a encore un fa à nouveau là. Et là, du coup, on se retrouve euh, en rythmique, euh, à l'unisson avec les basses, en rythmique, hein, pas en note. Euh... Alors, ce fa ce sol, ce pain, oh là, ce si bécard, il frotte avec. Euh... Ce qui se passe à l'accompagnement parce qu'il y a beaucoup de retard. Hein, tu vois, il y a un retard au bois, il a le dos qui dure. Euh... Ah, il est avec le violoncelle, enfin à l'octave. Euh, là, il y a un retard sur un la. Donc, entre le la et le do, je glisse un si bécard. Euh... Or, j'ai le choix. Soit je ne le fais pas le retard, soit je le fais. tierce <rire> euh... ouais je vais privilégier ça parce que on arrive en dos et du coup euh... du coup pas trop de tierce euh... appuie beaucoup euh, de partout le retard et, euh, et là par contre le Ré euh... Euh, ouais, sauf que là du coup on se retrouve à l'unisson, enfin à l'octave, hein. euh, mais bon, euh, à l'unisson avec le hautbois, et ça s'entend. Donc du coup je vais mettre la même dynamique que ce que j'ai au sopran et je pense que tout le monde a à peu près la même chose. Euh, non c'est bizarre mais bon. Euh, ah oui parce que ça compensait d'autres soucis que j'avais euh, concernant euh, le, le volume entre les différentes voix qui n'était pas, pas correct mais du coup euh, j'en ai profité pour corriger ça c'est quand même étrange hein. Écoute ça Fonctionner. Euh... Si j'ai une ouverture là, c'est que quelque part j'ai une fermeture, tu m'excuses, je corrige juste la partition. Quand j'ai un cœur comme ça, euh, je fais une ouverture des quatre voies en même temps parce que sinon c'est pas joli. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une ouverture En fait, euh, quand on écrit la partition, on a la possibilité dans notre avis de cacher un certain nombre de portées, celles où il ne se passe rien pendant des mesures et des mesures, on peut les cacher. Euh, c'est ce qui se passe ici. Euh, bon, à part le premier système où je force d'afficher tout le monde, euh, après ça, on cache ce qui n'est pas utile. Euh, voilà, et encore. Dans les partitions finales, en fait je cache aussi le premier système parce que c'est la même œuvre. Donc il n'y a pas besoin de redire à chaque fois bah tiens, tel est le c'est ça l'effectif le, la... du morceau. Euh... Et tu vois, par contre les le cœur entre là et donc je mets les quatre voix dès le début, sinon j'aurais que des que certaines voix et c'est pas joli. Et du coup là tout le monde est là. Ok, bon, revenons donc à nos moutons. Donc cette partie-là, on est d'accord. Ensuite, euh... ici pareil, il y a un hein, Lux Eterna, euh... on va l'écouter déjà Bon alors là c'est beaucoup plus droit, il euh, y a effectivement un petit décalage dans le départ des barytons, mais ce que, je, ce que je pense faire c'est que les basses, les ténors, euh, vont partir aussi avec ce petit décalage, ce qui fait qu'il y aura deux entrées successives, et pas quatre. Euh... Et par contre on va lui mettre dans la même dynamique... Euh, ok. Donc là on est sur un accord de SOL. Oui. Et là pour le coup c'est vraiment du Sol. Même s'il se poursuit un peu sur un accord qui est un peu plus de Ré sur une base qui reste en Sol. Mais quoique, enfin, ouais. Celui qui a écrit ça fait des choses pas simples. Hein. <rire> Euh, sol, Ré, il me faudrait un Si euh, Je pense que je vais le mettre ici du coup Histoire que le Ténor et le Ré Donc du coup je change de voix Sauf que du coup ça me fait du monde Sur la tierce J'aime pas trop Donc ce qu'on peut faire c'est ça Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est dire peut-être, on va lui donner un petit peu de mouvement, un petit mouvement ascendant. C'est le seul corassa. Ah. Euh Okay, bah, si tu fais ça, tu égrènes les choses. J'ai le choix hein, toujours euh, entre faire des notes conjointes. Mais là, comme on parle de la tonique et qu'on descend, il y a deux notes qui ne sont pas dans le... Euh, dans l'accord de tonique. Donc euh, la septième et la sixte. Hein. Voilà. Euh, donc du coup, quand je descends, il me faut deux pas avant d'arriver sur une note qui est dans l'accord. Et donc là il faut... là, là, déjà j'ai le choix. Ou alors j'en rajoute une là, mais ça devient compliqué. Euh... mais du coup si je saute comme ça, je suis plus très conjoint, et du coup c'est plus une mélodie conjointe, et quitte à faire disjoint, autant sauter sur les notes de l'accord tout simplement. Alors après je pourrais faire ça, et puis du coup ça, mais là ça commence à faire bas pour le pauvre ténor. Et puis c'est moche, <rire> accessoirement. Alors que le là là euh, t'aspires as... directement ici. Fa. Alors, euh, le soprane, enfin le contre-ténor s'échappe vers les aigus, les deux voix descendent, donc il me faudrait presque une voix qui monte, mais mais, mais c'est quand même haut déjà pour le ténor, on est déjà sur un mi. À moins d'avoir des ténors de compète, mais j'écris ça aussi pour des coeurs normaux. Euh, euh, on est en quoi là C'est un accord de Do a priori. Non, un accord de là. Alors pourquoi j'ai un seul Ah oui, il est en retard. Ah j'allais faire la même chose que ce qui est, tu vois j'allais faire ça J'allais faire ça mais du coup c'est à l'unisson avec les contre ténors oui mais du coup si c'est... Euh, oui c'est un ré majeur parce que c'est un ré 7 en fait mais du coup ça, ça m'oblige à... alors du coup on va pas faire ça on va faire ça euh... Et du coup, ça n'est qu'un ornement de ce que fait le ténor. Euh, ouais, ouais, bah là, il faut faire des choix, là, parce que ça marche pas, ça. Donc, rendons à César ce qui lui appartient. Sauf que du coup on va pas le laisser là je sais ce qui manque je sais ce qui manque, il n'y a pas de là du tout au cœur, il manque la quinte. Euh, attends voir, parce que là, ça, ce, ce Fa dièse-là ne va pas. Euh, parce Parce on commence par un accord de Sol. Oui, c'est ça, un accord de Sol, puis un accord de Ré7. Pour venir en Sol. Ce qui est dommage, c'est que du coup, l'accord de. Premier accord de Sol, là, il ne soit pas en deuxième renversement. Ce qui nous ferait une dominante de dominante. Est-ce qu'on n'aurait pas un Ré quelque part qui serait bien d'avoir à la basse. Là on a très pété au piano. Et ce qu'on peut faire c'est du coup le renforcer ici pour pas qu'il y ait quelqu'un en dessous. Euh, ouais bah du coup c'est ça hein <rire> Donc, ce qu'on veut, c'est d'abord un accord de SOL en deuxième renversement, puis un accord de Ré, 7, puis un accord de SOL euh, à l'état fondamental. Ok, donc du coup, euh, SOL, l'autre solution aurait été un accord, euh, un accord de 5 de 5, c'est-à-dire un accord de LA, mais non, ça nous aurait envoyé trop loin. Euh. et du coup je m'inquiète de ce qui se passe au début ah oui parce que du coup c'est la même chose hein. ah, voilà logiquement logiquement euh, ça fonctionne bon alors du coup le et is là euh, il me faut d'abord un accord de sol et j'ai du là nulle part c'est ça qui m'embête hein. là il, il est à unisson est ce que je peux faire ça ouh ça, ouais si ça, ça marche mais ah. Dans ce cas-là, lui... Les... Que... Voilà, ce qui fait que ça nous dégage ici de la responsabilité de ça et ré sol sol et du coup il n'y est pas du tout et du coup le fa dièse n'y est plus non plus là c'est... Je l'ai pris en voie de tête pour pas fatiguer, mais... Laissons le dominé dégager au contre-ténor, et du coup, on va enchaîner, il est quoi Euh... Euh, les deux voix basses montent, le contre-ténor descend, euh, je peux descendre aussi, peut-être. Euh... Qu'est-ce que j'ai lu de travers descendre sur le Ré parce que le contre-ténor contre monte sur le Fa, euh, sur le Fa qui est donc la résolution certainement la plus attendue, mais du coup comme je les deux, bah ça va bien. On écoute juste ça un coup avant de passer à la suite Ok, ça, ça fonctionne. Très bien. Alors, le Lux Eterna ici est un rappel du premier, Lux Eterna. Et donc, il faudrait quelque chose d'assez équivalent. Donc, tu vois, on avait rajouté la voix entre les deux. Ben, L'idée, c'est de faire pareil. Donc du coup, si on reprend euh, à l'entrée du soliste... Ok, euh, est-ce que c'est la même musique qu'au début J'ai l'impression que oui. Donc globalement, je vais pouvoir reprendre ça en l'adaptant à la bonne tonalité. Et en enlevant toutes les petites dynamiques qui ne sont pas présentes sur cette partie-là. Pour une raison que je ne m'explique pas, mais c'est pas grave. Euh... Sauf que, ben non, bien entendu, hein, on n'est pas dans la même tonalité là. Euh, C'est-à-dire là, on est en Ré mineur. Alors que le premier, on était en Do mineur. D'accord, donc on est un temps plus haut. On va voir si j'ai pris quelques bêtises. Du coup, le bécard devient dièse parce que le do, lui, n'était pas bécard. Il y a un truc qui qui va pas ici. Comment ça, il y a un truc qui va pas ici mmh. Non, je sais pas, j'ai l'oreille qu'à buguer. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais là tout va bien. Euh, ok, bah du coup, voilà, on a le truc. On arrive enfin à ce fameux Gmail. Euh... Tu sais ce qu'on va faire, parce que l'heure avance. Je vais pas faire trois épisodes, parce que sinon ça va être trop long. Je vais quand même faire ce Gmail, mais comme après, euh, ce sont des choses répétées... D'une part, euh, c'est le thème initial, hein, on l'a vu la dernière fois, c'est le thème initial qui revient, donc je reprendrai la partie de tenor telle quelle, et puis la fin, le dernier Gmail, bah, ce sera la même chose que ce qui se passe ici. Donc on va conclure sur cette partie-là, euh, enfin on va travailler sur cette partie-là, il y en a certainement encore pour un petit peu de temps. Et après, bah, comme d'habitude, hein, je te proposerai un enregistrement euh, de je sais pas quoi. Est-ce que ce sera un instrument seul Est-ce que je ferai euh, la partie de soliste Sans doute. C'est ce que je fais le plus habituellement. Euh, c'est pas grave. Faisons ce gmail. Alors, le Gmail, donc c'est une écriture où tu pars d'une voix, donc qui est ici, celle-ci, qui est la voix du teneur, hein, donc du ténor. Le ténor, ça vient de là, c'est le teneur, c'est celui qui tient la mélodie. Et le reste, c'est des techniques simples d'harmonisation autour de ça. Euh, généralement, ce qu'on fait, c'est que le, le supérius, donc le soprane, est à la sixte au-dessus, ou à la tierce en dessous, ce qui revient au même à une octave près. Euh, la basse euh, fait des enchaînements de tierces et de quintes, alternés sur, le, sur la voix du, du teneur, et lui, entre guillemets, fait des choses entre les deux. Euh, que j'avais noté oui bah oui c'est marqué dessus de toute façon je l'ai marqué là en commentaire c'est un altus c'est à dire que lui se coordonne avec la voix de basse et quand la basse fait une tierce avec le teneur l'alto fait une tierce au dessus et quand la basse fait une quinte donc une quinte en dessous puisque c'est la basse avec le teneur l'alto fait, euh, fait une quarte au dessus euh, voilà, donc du coup une carte au-dessus du Fa ah oui, avec le cas particulier de la première note qui peut être un unisson ou un intervalle conjoint euh, simple, type tierce ou quinte euh, c'est ce qui se passe ici, du coup, euh, les basses sont à l'unisson avec le teneur, et du coup euh, l'altus se trouve à la tierce au-dessus alors après, tu vois, lui a un sol qui est donc une quinte en-dessous et quand le ba la basse est une quinte en-dessous, l'altus tous à une carte au-dessus, et c'est ce qui se passe, puisqu'il a.. Du coup, il se retrouve à l'octin avec la base. Euh... Voilà, donc tu vois l'idée avec un petit peu d'ornementation pour que ce soit un peu moins tristoun, mais il y a une vraie relation entre ces deux voies. Euh, une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on fait de. Notre voix de donc du coup de ténor, qui n'est pas une voix de ténor, c'est une voix supplémentaire, qui va venir s'intercaler là-dessus, et qui va pas, sauf à jouer son rôle de ténor, c'est-à-dire à être complètement à l'unisson avec le soliste, ce qui serait dommage, ne euh, va pas pouvoir tenir de rôle euh, dans le Gmail. Euh, en tout cas, je ne connais pas la technique. Alors, on va essayer de faire quelque chose d'un peu intelligent, que j'ai déjà entendu dans des chansons de cette époque-là, qui est de dire que ben, il va avoir un rôle un petit peu extérieur, il va essayer de faire des broderies. Euh, soit en étant sur des valeurs plus longues, c'est-à-dire en augmenter. Euh, donc c'est pas ce que je veux faire ici, je veux faire une diminution, c'est-à-dire que les valeurs des notes vont être plus courtes. Euh, histoire de lui donner un dessin un petit peu plus euh, un petit peu extérieur à tout ce qui se passe ailleurs et après il faut qu'il s'intègre bien entendu dans l'harmonie je sais pas si ça a un nom les autres ils ont un des noms simples hein, le superius donc c'est celui qui est au-dessus euh, le bassus c'est celui qui est en bas euh, le ténor donc c'est le teneur et euh, l'altus c'est la partie haute mais, mais moins haute que le supérius donc là ce que je veux c'est quelque chose d'un peu étranger à tout ça et qui s'intègre quand même euh, là dedans euh... Après, il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire, parce que le soprane, au lieu d'être à la tierce, il pourrait être à la dixième, c'est-à-dire une octave au-dessus, hein ce qui me dégagerait un petit peu d'espace, d'autant que là, il est quand même vachement bas. D'autant que j'ai fait une faute, parce qu'ici il y a une cadence, euh... non j'ai rien dit, j'ai rien dit parce que ça c'est une cadence, c'est pas une cadence de énorme ça. ce qui est normal c'est pas une cadence parce que c'est pas une fin de phrase, <rire> euh... ok, donc j'ai rien dit, <rire> l'instant, je monte tout brutalement l'octave. <rire> ça va me dégager de la place pour le ténor. Euh... Le ténor qui, pour le coup, va avoir... Ah... Parce que l'Altus, j'aurais presque pu le mettre au ténor en le faisant monter aussi d'une octave. Mais ça ferait vachement haut, du coup... Euh, l'autre solution ça aurait été de dire que c'est qu'on bascule la voix de... oui ça pourrait être ça aussi, ça pourrait dire on bascule la voix de baryton donc l'altus la, du ténor on la passe qu'est-ce que j'ai fait voilà on la passe au ténor et lui c'est lui qu'on va changer Hein, c'est aussi une solution. Je vais me faire de la place, histoire de ne pas être gêné par ce qui suit. Et du coup, c'est la voix de baryton qui va être la voix extérieure. Ce qui ne change pas le propos, juste ça change. Euh... Ça change. Euh... La position du sandwich, entre guillemets. Pour les besoins du travail, je vais mettre ça un peu plus fort pour entendre bien comme il faut cette voix-là. Ouais, alors on est bien d'accord que ça fonctionne pas du tout parce que... parce que... parce que... parce que... Euh... Ok, je me retrouve... Voilà. Je me retrouve à l'unisson avec le soliste pour le coup. à moitié à l'unisson avec le, le teneur. Mais à un moment, on n'a pas tellement le choix. Hein. Vu là, on est positionné. Euh... Lui, il va euh, jouer en miroir de la basse. Un hein, qui joue ça. L'idéal, ce serait de l'avoir à la quinte. ce qui ne marche pas, on est bien d'accord, je l'attendais parce que ceci là, qui frotte avec le La qui est au-dessus, ça ne fonctionne pas du tout Ah Ouais, il y a un silence qui est voulu là. Je casse des choses en faisant ça. Alors, donc, ce que je peux faire... Euh, désolé hein, pour les sauts d'écran. Euh... Pius S. Si on bien finir sur le Ré... Euh... Oh là Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ouais. Donc je disais. pas. il ouais. hey, faut tirer hein. OK. On réécoute ce jingle entier. Ben après, la suite, hein, on la connaît, c'est la même chose que le début. Euh... Donc je referai ça hors champ, euh, hors ligne. Parce que là, on n'apprend plus rien de nouveau. C'est plus très intéressant. Euh... Et ben comme dit, hein, je te donnerai un enregistrement. Et on continuera les aventures de ce Requiem la prochaine fois avec un autre morceau. Je vais peut-être revenir sur la séquence parce qu'il y a encore tellement de travail dessus. Euh, en tout cas, merci de m'avoir suivi, n'oublie pas de t'abonner, et à bientôt, ciao ciao